La question s'est posée comme une évidence. Je sais tricoter, jouer à la belote, je vieillis. Mais je ne sais toujours pas faire mes propres conserves ou sales quand je n'ai pas lavé la conserve. Il est temps que ça change. Alors comme d'hab, je vais sur cet excellent YouTube pour trouver inspiration et surtout réponse. Je sais que la stérilisation est importante contre les microbes. À moins d'être ministre de la Santé dans un gouvernement quelconque. Disons... français. Alors j'inspecte tel un limier les internets... T'es Pot potager Oh non, t'es trop chiante. Jean-Yves, ou, ou je sais pas comment là, c'est pas fabuleux. Mais je note déjà quelques infos. Ah, y a machine Ah ouais, et mais non. non euh, 10 minutes de vidéo pour expliquer que pour stériliser, il suffit de mettre dans un bocal et de chauffer pendant 45 minutes après ébullition. Je trouve ça un peu abusé. Bon, je jette pas la pierre à machine. Je ne vous jette pas la Pierre, pierre. Ah, après c'est certain qu'avec une vidéo de plus de 10 minutes, on peut mettre tout plein de pubs pour faire des thunes. Ça s'entend, hein Ouais, mais moi je suis un homme pressé. Et qui ne fout pas sur la gueule à sa femme Bah, pas encore. Seuls les plus de 40 ans comprendront cet aparté féministe. Un homme Allez, j'appelle un ami. Enfin, ma mère. Elle doit savoir ça, non C'est un choc picard. Oui, les gens du Nord connaissent aussi toutes les astuces pour faire des économies. Ah, les pauvres. Appelle maman. Allô Allô Encore toi Bon anniversaire. <rire> je veux faire, tu sais, je vais conserver des. Attends, pardon, il me demande ce que tu veux. Non, c'est pour moi, il me demande pour la sauce tomate. Alors laisse-moi. Oui, attends, j'ai pas compris avec lui qui me parle. Oh, il nous fait chier lui. Hein. <rire> je veux faire des conserves. Là. Je veux stériliser, en fait, c'est oui. pour ça. Et j'ai acheté des petits pots, tu sais, avec les élastiques. là. Ah, oh, bah ben ça, c'est papa qui les fait quand je les fais là. Attends, je te le passe. Allô Bon anniversaire. <rire> Une fois que ta sauce tomate elle est prête, elle est chaude, tu la tu la remplis, tu laisses la valeur de la largeur d'un doigt d'un ouais. index. Et puis après tu refermes tu refermes bien. Tu mets des torchons pour pas que ça ça bloque tête dedans. Hein. Bon, alors si ça fait tout, euh, il faut du temps que ça bouffe faut à peu près une heure. Hein. Si ça bloque pas, t'as intérêt à mettre quelque chose parce que oh, ils vont se balader. Il risque de se balader et puis de se cogner et puis euh, après ça va te faire, euh, ça peut te faire de la casse, hein, parce oui. que comme ça. Bon, euh... Je vais prendre le 50-50. Ordinateur, peux-tu enlever une bonne réponse? Je comprends qu'avant de commencer, on va passer à l'eau bouillante bocaux et joints. Ça va éliminer les petites bestioles microscopiques qui auraient pu atterrir dessus depuis le moment où Simon, le manutentionnaire de la fabrique des bocaux, a chargé le camion pour livrer les entrepôts de France, jusqu'à ce vieux bon docteur Magouille qui, après avoir été chié, vient tout juste de se gratter le cul avant de commencer la cuisine. Un détail qui a son importance. Stériliser, c'est au-dessus de 100 degrés. En dessous de cette température, c'est pasteuriser. L'eau boue à 100 degrés. Il faut amener l'eau à ébullition et la maintenir ainsi. <rire> Petit cours, oui c'est gratuit Pasteurisé, on conserve quelques semaines Stérilisé, on peut conserver jusqu'à 5 ans euh, Maximum pour être safe Au-delà, c'est comme les bons vins C'est prendre un risque Je prépare une de mes recettes favorites Qui va prendre place pour un voyage de 5 ans Dans un de ces bocaux que j'ai acheté dernièrement Enfin, si tout se passe bien, messieurs. Ici, j'ai choisi un truc simple. C'est la sortie de l'automne, il me reste quelques tomates pas très goûteuses. Je les mélange avec 4 ou 5 poivrons rouges, de l'huile d'olive, du sel, un peu de sucre, encore du sel, encore de l'huile d'olive, encore un choc, de sucre. Et bien entendu, ma petite sauce secrète qui pique la langue et gratte le cul. Je fais bouillir le tout pendant une bonne demi-heure. Je goûte et rassaisonne selon mon goût. Dès que c'est prêt, c'est mixage un ou deux petits goûtages ou goûtations. Hein. Oui, on peut dire ça quand on est wokiste. Quand la gouture vous convient. Mais oui, on peut dire ça aussi. Oh, bah, tu comprends pourquoi il y a autant de connes au Parlement maintenant. C'est fin prêt. Je mets ma sauce dans ma bouche déjà pour goûter. Mais je mets ensuite ma sauce dans mes bocaux. Je referme en prenant soin que ce soit propre. Ça ça me fait rire. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, ils te disent de nettoyer le bord. Je nettoie très bien les bordures de mon pot. Ah bon Moi j'aime bien me laisser le brin autour de ma cul quand je remonte mon caleçon. Je mets ça au fond de mon tout et pas au fond de mon cul. J'ai pas de super stabilisateur alors je fais ça avec ce que j'ai et je... Je m'en pas les couilles. Je remplis d'eau, j'ai tenté les cailloux pour pas que ça bouge, le chiffon pour bloquer. Putain j'ai mis de l'eau partout, du coup la plaque elle s'est foutue en arrêt d'urgence, je sais pas combien de fois. Bref, le truc, il doit pas te clocher. PAF Bah ça m'arrive dans la tronche au pire des moments. Alors j'ai tout retiré, je me suis un peu énervé, et j'ai mis un couvercle classique. Ça n'a pas l'air de bouger, ça J'ai noté aussi le moment où ça bouillait. Et maintenant, un petit tour de PC. Ça bouille toujours. Petit tour de PC. Ça bouille encore. Ah merde, il n'y a plus d'eau. Alors je fais le plein doucement. CLAC Ça claque. Ça ne me dit rien qui vaille. Alors attends, pause. Non, pas pause PC, pause tout court. Je dois apprendre comment savoir si ma stérilisation a bien fonctionné. Euh, ok, simplement, si le couvercle ne s'ouvre pas, c'est que ça fonctionne. <rire> J'aurais pu le deviner, ça. Vérifions. Ah ouais, génial, ça s'ouvre. Et celui-là Ah merde ah, oh, celui-là. Ah, putain, merde. Ah, celui-là, c'est bon. Et celui-là aussi. Bon, deux pertes sur cinq, c'est un bon début. Je vais retenter une seconde fois. Oh, mais moi, je lâche rien. Attends, je suis têtu. Je vais retourner les joints. Et comme j'ai deux autres pots avec une fermeture différente, on va voir si j'ai appris de mes erreurs. Roulement de tambour, troubadour. Bah, écoute. Euh c'est pas si mal, je n'ai qu'un seul pot qui s'ouvre, les autres ne s'ouvrent pas, ils m'ont l'air même bien fermés. Mission accomplie Bon, la prochaine fois, il me faudra un fait tout beaucoup plus haut, et surtout, surtout, ne jamais rajouter d'eau pendant la cuisson. Ben pourquoi Ce serait mal Au